Il pleut, je regarde les gouttes danser Je me vois vieillir dans le reflet Et je pense à nos enfants Oubliées sur le bord de la route. Faire pas que tu vois. Ma vie, j'ai dû faire une croix sur nos rêves d'autrefois. Les aventures qu'on désire, toi et moi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu Tu seras pirate ou chevalier de la table ronde Et leur question de merde qui se la met bien là où J'oublie un peu plus chaque jour insouciance qui tourne en rond pour ne pas perdre la chance j'enrage contre mes banalités je hais ce monde préfabriqué que j'ai construit de toutes pièces par compris. Pour y entendre cette messe Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand On veut te faire entrer dans le rang Réponds pas quand on te demande Ou bien dit là, tu seras pirate Ou chevalier de la table ronde la question de merde qui se la mène là où pense Je te fais une confidence Être sage c'est plus de mon âge Si tu le veux bien je reste ici Damn! Damn! Damn, boy! He's thick! <laughs> <laughs> no! No! No! <laughs>